Mwah! Mm. Thank you. Shalom, Shalom, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté Coucou Maria, sois bénie ma soeur, sois arrosée par notre Père de sa bénédiction abondante. Bienvenue à ce temps d'adoration Shalom, Gisèle Zemblay, Shalom, tata Gisèle, Shalom, ma grande soeur Georgette Zemblay, Shalom, bienvenue à ce temps d'adoration, à ce temps que le Seigneur permet. Aujourd'hui, mon souhait, c'est que nous puissions passer un temps d'action de grâce, adoration et action de grâce à notre Dieu. Rien que ça, rien que ça, pour lui dire merci pour lui dire qu'il est spécial, pour lui dire qu'il n'y a personne qui soit comparable à lui, pour venir lui dire encore une fois que nous l'aimons, que nous ne pouvons rien faire sans lui, et que nous savons que dans notre marche de tous les jours, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui prend nos mains, et nous voulons le louer, celui qui nous a tant aimés, qui nous a aimés le premier, qui nous a aimé le premier. En tout cas, moi, je suis consciente du fait que c'est lui qui m'a aimé d'abord. Et c'est quand il m'a aimé qu'en retour, j'essaie de lui apporter de l'amour. Encore, est-ce que je réussis à lui apporter cet amour-là? Oui, toi qui m'as aimé, comment l'exprimer? Merci Seigneur est vrai et que tu es au milieu de nous. Et c'est pour cela que nous voulons t'apporter une adoration qui te plaise, nous voulons t'apporter une louange qui te sied, nous voulons t'apporter des paroles de reconnaissance pour toutes les belles choses que tu fais pour chacun d'entre nous. Nous nous sommes réveillés ce matin, pas plus grâce. La journée s'est écoulée et nous sommes arrivés ce soir en étant en bonne santé il y a des gens qui n'ont pas eu la grâce de pouvoir se tenir comme nous tenons. Comme une sœur pouvait le dire un jour, alors qu'elle était malade et qu'elle n'avait pas la petite, alors qu'elle avait toutes sortes de nourriture autour d'elle. Elle disait, oh, quelle grâce d'avoir faim. Oui, Seigneur, tu nous as donné l'opportunité d'avoir faim et de pouvoir manger. Là où d'autres n'ont même pas pu le faire aujourd'hui. Comment nous exprimer pour te dire merci, pour te remercier pour cela, Seigneur Nous voulons te louer et te rendre toute la gloire. Toi qui nous as aimé le premier, toi qui nous as appelé à ton admirable lumière alors que nous étions dans les ténèbres. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous ne savons pas comment le réussir. Nous ne savons pas avoir les mots qu'il faut. Mais nous comptons sur ton Saint-Esprit pour nous indiquer dans quel sens nous devons aller pour trouver le trône de notre Père et pouvoir l'adorer ce soir. Ô oh Père, nous venons. Avec nos manquements, nous te demandons pardon. Avec tout ce que nous faisons par omission, nous te demandons pardon. Avec ce que nous faisons exprès, nous te demandons pardon. Ne nous cache pas ta face. Laisse-nous rentrer dans ta présence. Laisse-nous arriver là où nous pouvons être pour pouvoir t'apporter une parole au oh Dieu qui vient du fond de notre cœur. Reçois favorablement les paroles qui viennent de nous. En nous lavant au travers du sang de Jésus, celui-là même qui a donné sa vie pour nos péchés, qui a élevé et qui mérite que nous lui adressons une parole, un alléluia, un gloire à Dieu. Un tu élevé, un tu majesté, un tu alpha et oméga. Tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. Oui, tu es celui-là que notre Père a souverainement élevé. Parce que tu as obéi, tu as obéi de façon spéciale. Jusqu'à mourir sur la croix, la croix du calvaire, l'infâme en bois. Où personne n'oserait aller, mais toi tu es allé volontairement, afin de pouvoir nous envoyer la vie. Et c'est pour cela que nous voulons chanter, Alléluia, Alléluia, Alléluia à toi, Alléluia à toi qui es élevé, à toi qui n'a pas de commencement, et qui n'a pas de fin. Nous disons Alléluia, Alléluia, Alléluia à toi, à la suite de ma sœur, Georgette, à qui tu avais demandé de nous faire chanter l'Alléluia, Seigneur. Nous voulons jouer notre voix encore aujourd'hui pour dire Alléluia à toi. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, oh. Alléluia, gloire à Dieu. Et il s'est révélé à nous comme étant Emmanuel. Dieu avec nous. Celui qui se révèle, qui dit, je suis en vous tous les jours. Celui avec qui nous cheminons chaque jour. Nous allons, nous revenons. Et il est là avec nous Emmanuel c'est son nom Oui Dieu se révèle parmi nous Sur cette plateforme Il ne cesse de se révéler Il s'appelle Emmanuel Il s'appelle Emmanuel Oh Emmanuel Emmanuel Emmanuel, Emmanuel. serviteur de ses servantes oui c'est lui Emmanuel il s'appelle Emmanuel Amis nous, c'est qu'il est là Et je sais qu'il est là Oh Seigneur, nous savons que tu es là Et nous voulons magnifier ta présence Ta présence n'a pas besoin de bruit Ta présence n'a pas besoin de tapage Mais dans cette douceur d'amour Nous savons que tu es là Nous savons que tu es là, Seigneur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 Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Adorable Père, je sais que tu es là. Mon âme te bénit Mon âme te bénit Oui, car je sais que tu es là Oh, je sais que tu es là Parmi nous Oh, nous savons que tu es là, que tu es là Mon âme te bénit Nos âmes te bénissent Car nous savons que tu es là Nos âmes te magnifient nos âmes te magnifient, nos âmes te magnifient, nous savons que tu es là. Oh mon être entier, te bénis, mon corps, mon cœur, mon esprit te bénis. Car nous savons que tu es là. Mais je sais que tu es là. Tendre Père, tu es là. Adorable Père, tu es là. El Shaddai, tu es là. Notre amour fidèle, tu es là. Notre Yaya, tu es là. Emmanuel, tu es là. Oh, nous savons. Que tu es là. Oh, ami fidèle, nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là, celui en qui il n'y a pas de variation. Nous savons, nous savons que tu es là. Que tu es là là, celui qui s'occupe de nous, nous savons que tu es là, nos âmes te bénissent, oh nos êtres entiers, tes âmes. oui car nous savons que tu es là, et c'est mon cœur qui te bénit. Oh, nos âmes t'élèvent, car nous savons que tu es là. Nos âmes te bénissent, nos êtres entiers magnifient ta grandeur. Nos âmes te bénissent, car nous savons que tu es là. Car nous savons que tu es là. Oh, nous t'élevons. Oh, nous te magnifions. Nos êtres entiers veulent t'élever. Car nous savons que tu es là. Mon âme te bénit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 et sur ce trône, quelqu'un était assis Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de Jacques et de Sardouane Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Au-dessus du trône, autour du trône, je vis 24 quatre trônes Et sur ces trônes, 24 vieillards assis Revêtus de vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d'or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 Jour et nuit, il disait « Saint, Saint, Saint ». Sur notre plateforme, nous ne cessons de le dire jour après jour. « Saint, Saint, Saint l'Éternel, celui qui mérite toute adoration. » Et pour cela, les 24 vieillards ont déposé leur couronne alors qu'ils étaient assis sur un siège. L'adoration des quatre êtres vivants a tellement touché le trône de Dieu que les 24 vieillards se sont agenouillés. Oui notre Dieu mérite l'adoration. Il mérite la louange. Il mérite l'action de grâce. Il mérite d'être élevé à jamais. Et c'est lui que nous voulons couronner. C'est lui que nous voulons couronner. Oh Jésus, nous te couronnons. Parce que tu es présent au milieu de nous. Nous te couronnons, toi qui es élevé en dignité. Oui toi qui ne changes pas, toi qui tous les jours est là avec nous. Nous voulons te couronner, Jésus, parce que tu as assis sur le trône, tu as été établi, tu as été élevé en majesté. Et jamais nous ne cesserons de t'adorer, parce que le souffle de vie, nous le tenons de toi. Et la parole, nous la tenons de toi. Et c'est pour ça que nous voulons dire, Jésus, nous te couronnons. au milieu de nous. That's full. ne peut venir revendiquer la place de l'élévation, la place de la gloire, qu'aucun de nous ne peut revendiquer parce que la gloire te revient, parce que c'est toi seul qui a été digne de rompre les seaux tu es majesté tu as l'autorité Un, et nous t'exaltons Qui a établi ton n'a pas de comparable. Aucun roi sur cette terre ne peut se comparer à toi. Et nous voulons, nous aimerions tellement avoir autre mot pour te caractériser que, que ce mot roi, parce qu'il y en a qui se lèvent, qui disent qu'ils sont rois. Mais tu es le roi de nos cœurs, tu es le roi de nos vies. Tu es celui qui est élevé, tu es le roi des rois. infiniment grand. Celui dont le trône est toujours affermi. Il n'y a pas d'intérimaire sur ton trône. Ce trône-là t'appartient d'éternité en éternité. Tu ne bouges jamais dessus et rien ne t'échappe. Viens établir ton règne dans nos vies. Viens établir ton règne dans la vie des adorateurs et adoratrices ici, rassemblés notre roi. Nous voulons t'apporter une adoration, une action de grâce, quelque chose qui touche ton cœur. Oui. Autorité par excellence. À toi la majesté, Seigneur.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 De toute langue, de toute tribu. Je suis Maoulé. Oui, ma soeur, j'étais bourreau. Il y a des Yoruba parmi nous. Il y a des Igbo parmi nous. Il y a des gens de toute nationalité, de toute tribu. Et ensemble, nous apportons notre adoration au roi des rois. Et cette adoration est dans des coupes d'or devant le trône. Et c'est les 24 vieillards qui tiennent ces coupes-là. Avec les quatre qui il est présent.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 Et ils régneront sur la terre Oui, oui, oui Il dit que nous régnerons sur la terre Il est spécial, il dit nous régnerons sur la terre Oui Je regardais, j'entendis La voix de beaucoup d'anges Adorateurs, adoratrices, devant cette adoration Où, ou, la, la, la voix Des 24 vieillards euh, Des 4 êtres vivants entonnait c'est, c'est, c'est Les 24 vieillards prosternés avec des coupes dans les mains Et partout les, Des myriades et des myriades d'anges on levait la voix et des êtres vivants et des vieillards et le nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers et ils disaient ensemble d'une voix forte l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever une acclamation de louange à ce Dieu? Et, et ça ne s'arrête pas là, on dit Et toutes les créatures qui sont dans le ciel Les oiseaux de toutes sortes Ceux qu'on ne connaît même pas, ceux qu'on n'imagine pas Toutes les créatures qui sont dans le ciel Sur la terre Oui, oui, oui, ceux qu'on connaît et ceux qu'on n'a jamais vu Mais toutes les créatures Qui sont sous la terre, dans le sous-sol, dans le sous-sol Qui sont sur la mer et tous ceux qui s'y trouve, oh, je les entendis qui disaient. Et donc c'est la création tout entière qui embranle devant l'agneau immolé, celui qui a été trouvé digne d'ouvrir les sept sceaux. C'est devant lui qu'il y a tout ce spectacle grandiose. Et tous ensemble, ils disent à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur. La gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient notre Dieu. Oh, adorateur, adoratrice. Est-ce qu'on peut lever une acclamation? Est-ce que de chez toi, tu peux battre les mains pour acclamer ce Dieu la qui est spécial? Ce Dieu qui est capable de faire ça. Ce Dieu qui mérite que toute la création se lève pour l'adorer. Ceux qui croient en lui, ceux qui ne croient pas en lui, à partir du moment où ils sont sa création, que tout ce qui respire et même ceux qui ne respirent pas, parce qu'on a dit tout ce qu'il y a sur la terre loue l'Éternel, alléluia, oh, tu Dieu spécial, tu es grand, tu es merveilleux, oui à l'agneau sur le trône, soit à la louange, soit l'honneur. Soit la magnificence, alléluia, à l'agneau sur le trône, soit la louange, soit l'honneur, oui, soit l'élévation. Anciens des jours, nous te louons. Magnificence à toi, l'agneau sur le trône Magnificence et élévation à toi, l'agneau sur le trône Élévation à toi, l'agneau sur le trône Louange à toi, l'agneau sur le trône Honneur à toi, l'agneau L'agneau de Dieu À toi, la louange L'agneau Action de grâce. Oui, nous ne venons rien demander. Nous venons te louer. Nous t'adorons. Toi qui es assis sur le trône. Nous joignons nos voix à celle des quatre vivants et des 24 vieillards. Oui, honneur à toi, l'agneau. Puissance, oui, la puissance te revient. Tout puissant Devant qui personne ne peut résister Qui peut contester avec toi Personne Et quand tu te lèves Tes ennemis s'enfuient Quand tu te lèves Tout fait silence Tu as élevé Toi qui est l'honneur Et c'est pour cela que nous chantons ta gloire Toi qui es l'agneau souverain Souverain dans les cieux, Souverain sur la terre, De génération en génération, Souverain dans nos vies, Dieu souverain que nous allons rentrer nous coucher mais en restant dans la présence de notre Dieu nous quittons la plateforme mais nous ne quittons pas sa présence et nous restons en train de faire du bien à notre âme en le louant en l'adorant parce qu'il y a des coupes prêtes, des coupes en or qui sont prêtes pour recevoir notre louange et notre adoration Et ma prière c'est que La louange et l'adoration qui vient de notre plateforme Montent et que la coupe déborde Que cette coupe -là déborde devant le trône de notre Dieu Et que papa se lève pour recevoir ça Et en recevant ça en retour Qu'il apporte l'abondance dans la vie des uns et des autres Alors ne t'arrête pas de le louer et de l'adorer que ta nuit soit paisible. Que ta nuit soit calme. Que ta nuit soit sans incidence, sans accident, sans cauchemar. Mais que ce soit un sommeil du juste. Parce que les anges de l'éternel campent autour de ceux qui le craignent. Et si tu es là, je sais que c'est parce que tu le crains. Excellente nuit. Dans vos maisons respectives. Excellente fin de journée à ceux qui ne sont pas dans le même fuseau horaire que Et que Dieu vous garde. Amen. À demain soir, à la même heure. Mmh. Nous élevons nos voix pour l'adorer.